Pour cela, vous avez besoin de 35 g de farine, 35 g de maïzena, de 4 blancs d'œufs, de 50 g de beurre, de 50 g de sucre roux, d'un sachet de sucre vanillé et d'un demi sachet de levure chimique. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés et monter nos blancs en neige bien ferme. Dans votre saladier, vous mettez les 4 blancs d'œufs. Vous mettez une pincée de sel. Vous prenez votre batteur électrique et vous allez monter vos œufs bien fermes. Je vous évite ce passage parce que ça fait vraiment aucun bruit. <rire> Quand vos blancs sont montés bien fermement, nous allons y mélanger le sucre et le sucre et le sucre vanillé. Les, les deux farines donc et la maïzena et la farine c'est ça donc délicatement on essaye de ne pas trop casser on va délicatement Et... et le beurre Alors ça vous fait une pâte assez vaporeuse. Là on va rajouter quand tout c'est bien mélangé on va rajouter le demi sachet de levure. gâteau directement au four 30 minutes à 180 degrés et voilà, bon, bien entendu on le met dans un moule qu'on a beurré et moi je mets toujours un petit peu de papier sulfurisé au fond. Donc voilà. et là, la pâte est dans le moule, direct sur le four minutes. Et voilà mon gâteau au blanc d'œuf cuit. On va attendre qu'il refroidisse pour le démouler. Et voilà mon gâteau au blanc d'œuf. Je vais dresser mon assiette. Un gâteau idéal va pour eux pour aller au goûter ou avec le café. Bon appétit